Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel PSPP. PSPP est un logiciel d'analyse statistique assez proche d'SPSS. Il possède moins de fonctionnalités que ce dernier, mais il présente l'avantage d'être libre et gratuit. Une fois que vous aurez téléchargé PSPP, analysé, installé et ouvert le logiciel, voici ce à quoi il ressemble. Il se présente un peu comme Excel avec des lignes et des colonnes. La toute première ligne, ici, correspond à vos variables. Chaque variable a sa propre colonne. Vous pourriez, par exemple, avoir une variable âge, sexe, un item de votre échelle, etc. Les lignes comprendront les réponses de chaque participant et participante. Vous avez la possibilité de taper manuellement vos données en double-cliquant sur une case. J'ai donc ma première variable avec ma première observation. Il est également possible d'ajouter une variable et une observation en cliquant en haut à gauche sur Édition, puis sur Insérer une variable ou Insérer un cas. Mais vous pouvez toujours ajouter une observation et une variable en double-cliquant directement sur les cases. PSPP vous permet donc de taper manuellement vos données, mais aussi et heureusement d'ouvrir un fichier avec vos données. Pour cela, il faut cliquer en haut à gauche sur Fichier, puis sur Ouvrir. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, veillez bien à cliquer en bas à droite sur Tous les fichiers. Il est important d'ouvrir les fichiers au format SAV ou CSV ou d'autres formats que vous avez ici. Il arrive que PSPP n'ouvre pas vos fichiers ou ne les trouve pas. Ça m'est arrivé assez souvent. Dans ce cas, n'hésitez pas à copier et à coller vos données dans un tout nouveau fichier Excel, par exemple. Une fois que vous aurez choisi votre document, sélectionnez-le et cliquez en bas à droite sur Ouvrir. Comme vous le voyez dans cet exemple, chaque colonne correspond à une variable et chaque ligne aux réponses des participants et participantes. En bas à gauche, vous avez la possibilité d'ajouter des informations sur vos variables, dans Affichage des variables. La première colonne vous permet de choisir un nom pour votre variable. Veillez bien à taper sur « Entrée une fois que vous aurez choisi le nom, sinon PSPP ne le rentre pas. Vous pouvez également changer le type. Le format des variables étant souvent numérique, mais vous pouvez aussi choisir virgule, point, date, etc. Dans la partie « Étiquette », il est possible de mettre des informations complémentaires sur la variable. Si je reviens dans la partie « Affichage des données », Et que je laisse la souris sur le nom de la variable, l'étiquette que j'ai choisie pour me rappeler à quoi elle correspond apparaît. La colonne étiquette de valeur est liée à votre bible de codification. Par exemple, si vous avez demandé quelle était la catégorie socio-professionnelle des personnes qui ont répondu, il est probable que vous ayez codé les données en 1, 2, 3, etc. C'est ici que vous pourrez indiquer à quoi correspond ce codage. On indique ainsi à PSPP que 1 correspond aux agriculteurs, 2 aux artisans, commerçants et chefs d'entreprise, etc. Une autre colonne intéressante est celle de la mesure, où vous pourrez indiquer à PSPP si votre variable est continue d'échelle ou nominale. Nous avons aussi d'autres options en haut à gauche. Dans la partie fichier, vous pouvez enregistrer le document. PSPP va l'enregistrer au format SAV ce qui peut être lu sur SPSS et ce qui est pratique si jamais vous devez partager le document avec une personne qui dispose de ce logiciel. Si vous avez beaucoup de variables, il est possible d'en retrouver une en particulier grâce à l'option « Aller à la variable dans édition ». Sélectionnez la variable en question sur le côté et cliquez en bas sur « Aléa. à ». nous propose diverses informations sur la variable. Je présenterai les parties statistiques et graphiques dans d'autres tutoriels. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour découvrir le logiciel PSPP. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à regarder mes autres vidéos sur PSPP. A bientôt